Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter le petit kit fabriqué par Sidas qui vous permet d'avoir un petit équipement pour vous réparer les pieds en cas de difficulté lors d'un trail. Euh, alors sur un sur un trail qui est de distance longue, donc entre 50 et 80 km, et ben ça va être intéressant de confier ça à l'un de vos accompagnateurs si vous en avez un. Et si vous n'en avez pas et que vous risquez d'avoir des problèmes au niveau des pieds, et ben vous pouvez toujours le mettre dans votre euh, dans votre sac c'est pas pour le poids que ça prend et puis ça peut vous sauver euh, si jamais vous, euh, vous risquez d'avoir des problèmes à ce niveau-là sinon sur ultra trail ben c'est quelque chose qui peut être intéressant à mettre dans votre sac de base vie euh, même si euh, régulièrement souvent il y a des euh, des podologues sur euh, sur les bases vie euh, bah ça peut euh, juste ça peut vous, vous permettre d'éviter d'avoir une attente et ça peut vous euh, vous soigner euh, vos pieds si ils sont en difficulté alors euh, c'est vrai que les pieds c'est un, un, quelque chose qu on, dont on se blesse souvent hein, faut, Forcément, si on shoot dans un caillou, bon bah nos ongles ils aiment pas, euh, ils sont amenés aussi à tomber les ongles. Alors ça va peut-être pas se faire sur le moment Mais euh, c'est euh, voilà, quelque chose qu'il faut savoir Et donc ce petit kit là Donc il est composé de, euh, bah, de, de pansements euh, pour, euh, pour vous soigner les, les pieds Donc alors ça peut être aussi pour les, les ampoules hein, Forcément le, le, une chaussure qui, euh, qui serait peut-être pas bien, bien adaptée Bien serrée ou, euh, ou un peu neuve ou quoi, Ça peut vous, euh, vous occasionner des ampoules des fois Et euh, bah, ça ce kit peut vous, le, vous sauver ce, cette partie là Donc euh, ça peut être intéressant il euh, y a aussi des petits capuchons que vous pouvez mettre sur le, le bout des, des pieds. Alors moi, j'ai testé, testé uniquement le, le capuchon pour le gros doigt de pied, parce que ben, j'avais shooté dans une pierre au travail d'Alberac l'année dernière et euh, ben, mon doigt de pied, enfin mon ongle, est, euh, est fini par tomber. Et euh, donc, bah euh, ben, du coup, ça m'a protégé le, le bout du pied pendant, pendant quelques temps et c'est quand même agréable quand on va courir d'avoir bah, de pas avoir long enfin le euh, pouce euh, à nu quoi donc euh, bah du coup ça ça m'a bien ça m'a bien aidé donc il euh, y a aussi euh, deux crèmes dans ce kit là donc alors une crème qui est euh, effet cryo ils appellent ça bon euh, c'est un petit peu marketing hein, on va pas se le cacher euh, les, la cryothérapie enfin euh, voilà le gel ne remplacera pas une séance de cryothérapie soyons clairs, malgré tout moi je la mets euh, dès que j'ai près des grosses séances je mets cette crème là parce que j'ai un, un tube qui est un peu plus important ils font des tubes plus grands aussi euh, et, euh, et je la mets après et je la trouve aussi efficace euh, voilà donc euh, et, ils ont aussi une crème dedans qui est une une crème anti-frottement alors c'est un peu l'équivalent de, de la crème NOC euh, je la trouve aussi efficace, j'ai testé les deux je ne vais pas trouver vraiment de différence. Moi, je les trouve toutes les deux aussi efficaces l'une que l'autre. Euh, voilà, donc euh, du coup, voilà, c'est ce petit kit-là que je vous invite à prendre sur vos trails Si euh, vous risquez d'avoir des, des douleurs au niveau des pieds ou à mettre dans vos sacs de base vie ou à après, confier à un accompagnateur, ça pourra vous sauver si jamais vous êtes en difficulté sur ce point-là. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour le, la présentation du Footcar Kit fabriqué par SIDAS. Moi, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était François, bye bye